Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel le mercredi 23 novembre 2022 à 22h58 en temps sidéral. Comme il y a 51 minutes en plus, on va dire que c'est juste avant minuit, hein, 23h50 en gros. Donc dans la nuit de mercredi à jeudi, euh, mercredi 23, jeudi 24, hein, vraiment très très proche de minuit, il y aura une nouvelle lune qui va se former dans le ciel. Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune? C'est une conjonction entre le soleil et la lune. Je ne vais pas vous refaire l'explication le le, le, du pourquoi du comment. On regarde le ciel, on a les deux dans le même axe aux alentours de minuit. Donc, le, ça va se passer de l'autre côté, bien évidemment. C'est nous, on ne l'aura pas dans notre champ visuel. La bonne blague. Bref. Tout ça pour vous dire, j'ai une nouvelle lune dans le ciel qui réalise dans le signe du Sagittaire, parce que le 23 novembre, le soleil cette année sera déjà à 1 38 minutes, hein, c'est 1 par jour, du signe du Sagittaire. Donc conjonction soleil-lune à 1 du Sagittaire, 1 38 minutes, presque pas encore de degrés, hein, à, euh, près de minuit le mercredi. Qu'est-ce que ça donne Ça donne une sorte de, de grand virage, de grand virage au niveau des énergies. Pourquoi Parce qu'on vient de quitter le scorpion avec toute cette mécanique intuitive d'introspection, d'aptitude de, de, à aller en profondeur, de, de fonctionnement qui va chercher le, la racine des choses, le, la, la substance fondamentale essentielle avec le scorpion, et là on est dans le feu d'hiver et ce feu de l'hiver, c'est après la création de, de cette étincelle de mort et de vie nouvelle incarnée par le scorpion, hein, c'est mourir pour renaître, là on est dans l'espérance de ce qui peut arriver derrière, avec cette vie en gestation qui apparaîtra de façon complètement dense avec le printemps, mais j'aime beaucoup les sagittaires, c'est pas de nouveauté, parce qu'on est dans un secteur de feu hivernal, feu hivernal ça semble incompatible en soi, mais pourtant on va épuiser une énergie d'un positivisme, d'un optimisme, d'une espérance absolument marquée, fort, puissant, dense. Voilà pourquoi j'aime bien ces colorations-là. Ce redémarrage vers le bon côté des choses, vers l'espoir. Voilà, le Sagittaire, c'est ça pour moi. Voir ce qui fonctionne prendre de l'expansion. Et cette nouvelle lune, elle amorce ça. Donc qui vont être, et puis surtout qu'il y a d'autres planètes en Sagittaire, il y a un, un paquet, là, il y a le Soleil, la Lune, mercredi 23, et il y a également Mercure, la communication, et Vénus, la vie amoureuse. Donc j'ai euh, mercredi et jeudi, j'ai Soleil et Lune. Euh, vendredi, la Lune va passer en Capricorne, elle fait 13 degrés par jour. Et en attendant, pendant... pendant longue période, pendant pratiquement un mois, à peu près, hein, côte mal taillée, vous allez avoir toute cette accumulation de planètes en Sagittaire, qui vont me nourrir qui Qui vont être les bénéficiaires de cette énergie extrêmement positive, optimiste enfin, J'arrête d'en faire un roman sur les Sagittaires, mais c'est ces énergies-là qu'on aime, tout simplement. Hein, voir le bon côté, être positif, généreux, etc. Donc, les gagnants, bon anniversaire mes Sagittaires, pour vous, d'entrée, tout ce qu'on aime. La présence de l'astre solaire, de Mercure la communication, de Vénus l'amour, donc en clair, bonne vision d'ensemble, bonne vitalité, aptitude à communiquer, hein, sans se heurter, sans se braquer, sans, sans, sans se figer, hein. on essaye de jouer la fluidité, là, hein. argumenter, argumenter positivement, et également avec la rondeur de Vénus qui est dans le même secteur, avec charme, avec douceur, avec besoin de rapprochement, besoin d'affection, les privilégiés pendant cette, toute, cette, toute cette période à partir du 23 novembre vont être, pendant un bout de temps, j'y reviendrai dans les horoscopes, mais là, c'est particulièrement dense avec cette nouvelle lune, on démarre un signe d'un mois en fait, eh hein. bien ce sont mes sagittaires, super, ça rime, mes lions, hein, c'est bon, voilà, ça rime aussi, tiens, mes béliers, ça va aller, <rire> tant qu'on y est. Donc excellent pour mes signes de feu, hein. bélier, lion, sagittaire, super, vraiment. Et puis, également, les deux qui sont ce qu'on appelle en, en sextile, sextile 60, en amont, en aval, de mes sagittaires, qui sont mes balances et mes versos. Voilà, ça. Ouh, un peu d'oxygène pour vous deux, mes signes d'air. Ça va vous faire du bien, de l'air, justement, c'est ce dont vous avez besoin. Donc, très, très bon pour vous sur ces tous ces plans en même temps, hein. que ça soit la force vitale, la lucidité, l'énergie solaire, que ça soit la fluidité communicative, pour trouver le mot juste, hein, sans monter dans les tours, que ça soit euh, effectivement la capacité à être dans, dans l'arrondi, l'apaisement, le, le, euh, les situations qui figent, c'est pas bon, donc on propose des solutions, et puis en Sagittaire c'est généreux, hein, c'est généreux et bienveillant, Voilà, hein, on passe à autre chose, hein, on devant que ça se passe. Voilà les énergies qu'il faut développer, qui sont très très bonnes. Et puis, effectivement, ceux qui doivent faire un tout petit peu attention, faut les évoquer quand il faut les évoquer quand même, lorsqu'il y a une nouvelle lune quelque part, j'ai une concentration conscient-inconscient, soleil-lune, soleil, jour-nuit, donc les, tous les mécanismes extrêmement profonds, hein, c'est très influent, soleil et la lune, sont ceux qui sont au tout début du poisson, au tout début de la vierge, et au tout début de ce qui est en face, donc mes gémeaux. Vous, mercredi 23, jeudi 24, vous ne faites profit de bas. Hein. passe vite, hein. une lune fait 13 degrés jour, c'est ce que je disais, le lendemain, puis, puis deux jours plus tard, on n'en parle plus. Mais euh, faites un petit peu attention, les premiers des camps, euh, je vous ai dit Gémeaux, premier des camps Poissons, premier des camps vierge On se tient un carreau, on évite les agacements, qui servent à rien, on lâche prise. C'est dit. Voilà pour, voilà pour le ciel. Après, j'ai toujours en, en substance, parce qu'il y a d'autres choses autour, hein. il y a ceux dont je n'ai point parlé, il y a Mars, l'énergie toujours en gémeaux. Mars en gémeaux, c'est bon, on commence à euh, le connaître. Ça fait des semaines, des semaines, des semaines qu'il est là. il est encore là jusqu'au mois de mars, l'année prochaine. Donc euh, voilà. Hein bon, encore une fois, si euh, vous êtes euh, gémeaux, c'est super en matière d'énergie. Pareil pour mes lions, pareil pour mes béliers, pareil pour mes balances, pareil pour mes versos. Pour vous, l'énergie martienne, elle est top, surtout qu'elle est soutenue, Mars, il reste longtemps, longtemps en gémeaux, donc les, les efforts d'endurance, ce qui a, en essence, par essence, structurellement, Mars en gémeaux, c'est un Mars rapide, je l'appelle Mars Geiver, c'est le Mars débrouillard qui trouve les solutions au dernier moment, c'est le talent de Mars en gémeaux. Mais quand il reste des mois, des mois, des mois au même endroit, ce qui est extrêmement rare, quand on regarde les éphémérides, ça arrive tous les 20 ans, quoi. Une telle lenteur de Mars en gémeaux, en tout cas. Donc le ça apporte une énergie tonifiante euh, très très vive, très réactive. Là. Donc excellent pour ceux que je viens de citer, hein, pour mes gémeaux, pour euh, mes balances et mes versos, mes signes d'air, et puis ceux qui sont à 60 ⁇ en amont, en aval, mes béliers et mes lions, c'est ce qu'on vient de voir, Mars au bout du bien, mais fatigants. Aussi pour mes sagittaires, pour mes vierges, pour mes poissons, euh, voilà, un peu le même combat, parce qu'il y a une opposition dans le ciel, elle n'est pas réelle, mais elle est quand même par élément, on est dans l'axe euh, sagittaire-gémeaux, là. Hein, tout, tout ce qui est au carré, vierge-poisson, tenons-nous à carreau, au niveau de l'agacement et de la fatigue, surtout de la fatigue. Qu'est-ce que j'ai d'autre Jupiter Ah La planète de la chance Jupiter et le 23, donc ce mercredi 23, redémarre hein, le 23 à 23h03, donc en gros dans la nuit du 23 au 24, au même moment que la nouvelle lune en fait. Jupiter qui était en marche rétrograde en poisson, rétrograde en poisson, tac, il se fige, vu de la Terre, et bon, il repart en marche directe, il repart en marche directe jusqu'au 20 décembre, bien au-delà, mais il sera en poisson jusqu'à 20 décembre. Donc, c'est le moment de saisir toutes les opportunités Heureuse, constructive, positive en matière d'état de, de, d'esprit chanceux, d'état d'esprit euh, qui crée les circonstances heureuses. Pour qui Pour mes poissons, Jupiter sur la tête, rien n'est plus beau qu'avoir Jupiter dans, sur sa tête, rien n'est plus beau. Hein. Les configurations solides, je c'est toujours magnifique, il faut en faire quelque chose. Mais également pour mes autres signes hein, d'eau, jusqu'au 20 décembre, il faut y aller. Hein. Mes scorpions, Hein, mes poissons, bien évidemment, c'est chez vous, vous êtes au maximum de l'influence. Mes cancers, mais également mes taureaux, mais également mes capricornes, vous cinq, Jupiter est en pleine protection. Quand il reprend sa marche directe, il est encore plus puissant, encore plus beau. Voilà, Un truc à noter, à vous de saisir les opportunités. Voilà. Après, le contexte individuel de chacun primera toujours. Ça, c'est clair, c'est la toile de fond. J'ai également Saturne en verso, Saturne c'est la sagesse, il me fatigue toujours un peu mes versos, il, il apporte une belle énergie de, de vision sur le long terme, vision sur le long terme c'est son apport, pour mes versos, même si ça vous fatigue, excellent pour mes balances, excellent pour mes gémeaux, excellent pour mes béliers, excellent pour mes sagittaires encore une fois, Saturne, chronos, le temps voire loin. Il me fatigue un peu, Mélion, mais c'est passager, et puis il y a plein d'autres planètes qui vous veulent du bien, Mélion, rassurez-vous. Il y a toujours Uranus dans le signe du taureau, enfin, il ne bouge pas, lui, il est tellement lent, il fait son tour en 84 ans, il est toujours en taureau pendant au moins 3-4 ans, mais Uranus nourrit une créativité profonde chez mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers, cette toile de fond-là, elle est hyper intéressante, Toujours autant d'intuition pour mes signes d'eau avec Neptune qui est à 23 degrés des poissons, en rétrograde, mais il est toujours là en latence. Neptune, Jung, l'inconscient collectif, la perméabilité à tout ce qui nous environne, notre ressenti, notre imprégnation est beaucoup plus forte. Au niveau des énergies, tout ce qu'on reçoit, information, se laisse imprégner, attention à ne pas se laisser trop imprégner, mais dans tous les cas, il est riche parce qu'il ouvre la réceptivité, la sensibilité, et j'ai toujours plus temps en capricorne, celui-là, plus le temps que je vous en parle, il est là jusqu'au 23 mars 2023, c'est dixième édition dont je vous en parle. Alors, euh, voilà pour le contexte planétaire autour de cette nouvelle lune, et voyez les clés. Et puis, je vais terminer, parce que la, la même chose que j'avais fait, je crois, le mois dernier. Imaginons, un petit éclairage un peu technique. Moi, j'aime bien donner des clés comme ça, parce que bon, euh, j'aime bien transmettre. En fait, c'est tout bête, hein, mais, mais euh, voilà, je fais 30 ans, plus de 30 ans que je pratique. Euh, bientôt prendre ma retraite. <rire> encore un peu de temps, mais ça va arriver, et je, je transmets mon truc, donc le, toutes les infos que je vous donne, elles seront utiles, du moins je vous l'espérais, parce que c'est le but, c'est qu'on apprenne tous, plus on acquiert de matière sur le plan astrologique et humain, hein, et plus on va dans le bon sens, et plus on est dans l'utile, Voilà, c'est ça l'idée. Bref, allez, vite fait, les petits tours, imaginons toutes les planètes dans le signe du Sagittaire, ha, drôle, là il y en a quatre, c'est l'occasion. Alors, quand c'est le Soleil, vous, vous connaissez bien, je pense, de mes Sagittaires, leur optimisme, leur chaleur, leur bon côté, leur, leur, leur, leur élan vital, leur envie de, de prendre de l'expansion dans tout ce qui touche en voyant le bon côté ça donne des tempéraments qui ont besoin aussi d'énormément de liberté. J'ai quand c'est la lune, quand, dans son thème natal, on a la lune dans le signe du Sagittaire, ça donne des profils au quotidien qui ont besoin de se dépenser, d'être actifs et puis surtout, qui sont complètement tributaires, les lunes en Sagittaire, d'être dans un environnement où ils peuvent remonter le moral de ceux qui sont autour. La lune, c'est le quotidien, en Sagittaire, c'est voir le bon côté, donc ça donne des profils qui ont besoin d'être dans une, un environnement, mais c'est vraiment très important pour eux, au quotidien où il y a de la bonne humeur, de la joie de la mobilité, c'est indispensable pour leur équilibre. Voilà. Lorsque c'est Mercure, en général, ça donne des profils qui sont d'excellents pédagogues. Je vois beaucoup d'aptitudes à enseigner avec Mercure en Sagittaire, parce qu'il y a cette curiosité large spectre de, de, de, de se cultiver, de subir d énormément d'informations, et la générosité du Sagittaire consistant à transmettre. Maintenant, Mercure Sagittaire, c'est aussi souvent des Gaston Lagaffe. Ils mettent les pieds dans le plat, ils disent ce qu'ils pensent, mais, mais pouf ouais. C'est énorme. Gaston Lagarde, c'est Mercure Sagittaire. Et puis, quand c'est Vénus, Vénus, c'est l'honnêteté du sentiment, c'est la générosité du sentiment. Et puis, c'est souvent, quand je vois Vénus en Sagittaire, ce sont des profits qui tombent amoureux à l'étranger ou pendant les voyages ou avec des cultures différentes. Il y a cette ouverture, cette curiosité-là. Lorsque c'est Mars, ça me donne, en général, des talents pour faire du sport. Beaucoup de grands sportifs ont dans leur thème natal, Mars en Sagittaire. C'est une magnifique énergie qui démarre en trombe. Euh, J'étais allé courir avec quelqu'un, j'ai fait beaucoup de courses à pied pendant plus de 20 ans, mais euh, je commençais à être fatigué. Et euh, j'avais couru avec un Mars Sagittaire, il m'avait largué, c'était même pas drôle. Mais attention, Mars Sagittaire, il n'a pas toujours l'endurance. Il est très puissant, il s'enflamme, il s'emballe. Mais faut il faut qu'il s'économise, sinon il se fatigue. Hein. Il est trop dans l'élan, dans l'optimisme de l'action, mais formidable pour agir. Lorsque j'ai Jupiter en Sagittaire, ça c'est comme. Je ne vais pas dire que je préfère avoir Jupiter en Sagittaire que de gagner au loto, mais c'est quand même l'idée. Avoir la chance d'avoir naître avec Jupiter en Sagittaire, c'est être né sous une bonne étoile, où tout au long de sa vie on aura des coups de bol. Hein. Voilà, c'est formidable Jupiter en Sagittaire. C'est là où il est le plus beau de toutes ses positions possibles. Lorsque c'est Saturne, ah, on a du mal. Hein. On a du mal avec les contraintes, on a du mal avec des, des schémas dans lesquels on s'enferme. L'âge, vieillir, accepter, transformer n'est pas une position facile. Après, les planètes transgénérationnelles comme Uranus, Neptune et Pluton, c'est tellement lent que ça marque toute une génération. Uranus, Sagittaire, ben, on peut envisager que c'est des, des, des générations où on va remettre en question les schémas établis les structures sagittariennes qu'incarne notre histoire, nos racines, lorsque c'est Neptune, ça augmente l'inspiration intuitive, la foi vers des nouveaux objectifs. Ça peut être ce qu'on vit là, avec toute cette génération qui est née avec Neptune en Sagittaire, va donner une génération beaucoup plus écolo, par exemple. Et puis quand Pluton était rentré en Sagittaire, on l'avait vu dans les années 90, on l'a associé à la mondialisation on rentre dans du, dans du transgénérationnel avec les planètes lentes comme ça. Voilà, je voulais vous parler vite fait de, de, de choses que j'aime. Et là, cette fois-ci, c'était les planètes en Sagittaire. À l'occasion de cette nouvelle lune en Sagittaire. Bon, euh, merci pour vos likes, <rire> merci pour vos likes, moi je suis vachement sensible à vos likes, à vos gentils commentaires aussi, ça me fait extrêmement plaisir. Soyons clairs, hein. euh, nul n'est parfait, moi je suis sensible. Et puis j'ai une vénus en balance, donc je suis vachement sensible aux, aux trucs gentils, quoi. Ça, ça me touche. Et puis euh, merci pour vos abonnements, je, ça me rend plus solide avec des abonnements. Merci pour euh, tout tout simplement pour les bonnes énergies qu'on s'encourage à partager ensemble. Et puis je vous prépare plein de trucs. à très vite. Merci beaucoup.